Apprenez à développer vos performances cachées et à créer davantage de valeur grâce au management éco-collaboratif d'Aestigia. Les performances cachées dans les entreprises qui agissent Dans la précédente vidéo, nous avons vu que toute entreprise connaît des coûts cachés d'un montant considérable qui s'élève entre 20 et plus de 60 000 euros par collaborateur et par an. La bonne nouvelle, c'est que les coûts cachés impliquent donc de la performance cachée une fois qu'ils sont identifiés et traités. Les retours d'expérience de plus de 30 ans de recherche en sciences de gestion et d'intervention montrent qu'il est en effet possible de récupérer entre 35 et 55% de ces coûts cachés chaque année, soit, pour notre entreprise de 100 personnes, près de 700 000 euros minimum de valeur supplémentaire. Cette performance cachée constitue donc un réel gisement de valeur qui va permettre de générer durablement de la croissance dite intrinsèque, c'est-à-dire résultant de l'organisation et du management vertueux mis en place par l'entreprise et non du seul environnement économique. Cette performance cachée repose en partie sur le principe de la chaîne de rentabilité du tertiaire. Lorsque l'entreprise dispose de salariés formés et motivés, elle améliore ses processus ainsi que la fidélisation et la productivité de ses salariés, puis, son axe client est donc, in fine, sa rentabilité. Les bénéfices du management éco-collaboratif sont donc nombreux. Ils permettent de mesurer les coûts performances cachés, améliorer l'efficacité et la rentabilité d'une entreprise, optimiser la performance d'une organisation, maximiser le potentiel du capital humain, valoriser et motiver les collaborateurs, favoriser un management collaboratif et participatif, et développer une culture de bien-être au travail. Adopter une démarche de management éco-collaboratif permet donc d'imbriquer performance humaine et économique et de transformer son potentiel de performance cachée en réelle création de valeurs et de trésorerie qui se retrouveront ensuite dans le bilan et le compte de résultats de l'entreprise. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment se déroule concrètement la démarche de management éco-collaboratif d'Aistigia. N'oubliez pas de nous suivre sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Google+ et Viadeo afin de découvrir bien plus de vidéos et de contenus sur les formations Daistigia.